Salut à toi et j'espère que tu vas bien cette vidéo pour se rappeler des exercices de base, comment progresser en traction avec des outils comme le TRX, il y aura deux parties dans cette vidéo, une première vidéo avec les outils de TRX et les exercices pour travailler la mobilité du dos en général et les exercices de pré-traction et puis ensuite une deuxième vidéo qui se passera en extérieur sur les exercices vraiment sur une barre de traction avec des éducatifs pour ça. Donc, Voici un certain nombre d'exercices de base avec les explications sur le nombre de séries que tu peux faire et on va réussir à progresser rapidement ensemble. Donc, exercice sur la mobilité du dos, Donc, normalement il faut voir les vidéos sur le vissage ou le travail qu'on fait en séance sur le vissage des épaules, ce travail de rotation qui est important, donc travail en poignée de porte, etc. On démarre avec simplement une, une position presse, donc en anglais ils appellent ça chest press, mais sinon c'est des pompes TRX hein, classiques. On se met dos au point d'ancrage, mon point d'ancrage est donc là-haut. Les sangles en longueur maximale, alors moi j'ai l'avantage ici d'avoir un TRX qui est en position verticale et qui n'est pas proche d'un mur. Ce qui va me permettre de pouvoir venir chercher des angles assez intenses. En général, ils sont placés sur des murs ou sur des portants proches du mur, il faut faire au maximum. Ici, les poignets devant, je regarde bien, je baisse mes épaules, je serre mes poignets fort. Comme sur des pompes au sol, l'ancrage se fait à partir des mains. Et là, je vais inspirer en avançant, écarter un peu les mains, fléchir mes coudes, laisser mon corps descendre et travailler en objectif de mobilité et d'amplitude complète. Voilà. Inspire, souffle. Voilà. Inspire souffle, voilà. en échauffement on peut y aller tranquillement, d'accord, on peut même mettre avec un pied devant, comme ça pour soulager les bras et travailler vraiment la mobilité d'épaule d'accord, voilà inspire, souffle, si je me mets de profil pour bien voir l'alignement, ce qu'il ne faut pas c'est que les fesses restent vers l'arrière donc je vais basculer mon bassin en rétroversion inspire souffle et ainsi de suite, et après, bah, pour augmenter la difficulté, je vais simplement hop, reculer inspire, souffle, et jusqu'à un maximum, si le point d'ancrage est sur une arbre, euh, sur, une arbre sur, une, sur, une, sur une poutre ou un arbre, voilà ce que je voulais dire, on peut venir chercher des angles très profonds, et là, ça va se mettre à trembler. Voilà. Ce n'est pas la peine de reculer tant qu'on n'est pas capable de faire des séries, vu que le but du jeu, c'est travailler sur de la force, minimum 3, 6, et maximum 10. Donc entre 3 reps minimum, et 10 reps maximum si on est sur de la force, en gardant toujours l'objectif d'une mobilité complète. Ce n'est pas la peine de reculer à fond, de venir ici si on s'arrête à la moitié. Non. Si je ne suis pas capable de descendre, ça veut dire qu'il faut que je revienne sur une angulation plus cool pour venir... Voilà. Là, je n'arrive pas jusqu'au bout, c'est pas grave, j'avance. Et je viens... Voilà, là, j'ai une amplitude complète. Quand je suis capable d'en faire 3, 6 à 10 max, Ok, je suis capable de reculer. Ensuite, si je veux travailler mes notions d'équilibre, ben je peux venir chercher un travail sur pied joint ou un travail, voilà, une pointe là, ou carrément, si je me mets de face, une pointe sur le côté. Voilà pour les exercices qui nous permettent de travailler sur la presse. Après, si on va aller chercher plus fort, au lieu de mettre les mains dans le TRX, on va pouvoir mettre les pieds dedans, longueur max, ou un tout petit peu avant. Même travail de vissage avec les mains, donc vraiment ce travail où je viens... Tourner mes mains comme ça et enfoncer des mains dans le sol. Donc là, la caméra, c'est très, euh, très grand, mais sinon, c'est très léger. Donc on y va, on est comme ça, hop, là, et là, j'ai poire. En étant bien gainé, les bras à la verticale, j'enfonce mes doigts, je verrouille, j'inspire, pousse. Par définition, que ce soit sur le travail de pompe ou sur le travail de presse ici, ce qui est important, c'est d'avoir toujours cette sensation de tirage, d'accord, et pas simplement cette sensation de pousser et de freiner. Si je me remets sur cet exercice-là, inspire, pousse, d'accord Donc là, je fais quelque chose où je vais juste faire un pouce. Non, l'idée, c'est d'avoir cette sensation où je vais tirer mon corps vers l'avant, tirer le sol vers l'avant et repousser. Donc 3 à 10 reps et jusqu'au bout. Si on est capable de faire 10 répétitions ici en bas, d'accord, complètement en bas, ou 10 répétitions, eh ben on peut se reposer environ 30 secondes pour aller chercher un épuisement. Mais le but du genou, c'est de travailler sur de la force. Pour le tirage, il faut plutôt avoir des sangles courtes. Plusieurs formes de tirage, même principe entre 3, 6, maximum 10 reps. Trois tirages, toujours même principe, ce travail de poignée de porte avec le coude qui va se rapprocher D'accord De l'intérieur. Le tirage classique, ici, je vais d'abord monter la poitrine et visser au niveau des épaules. Hop Voilà, engager le grand dorsal en baissant mes épaules et en tourner un petit peu comme ça vers l'arrière. Quand on fait ça, le problème, c'est que souvent, on va venir cambrer. Donc là, ce qui est pas mal, c'est de commencer par tendre ses jambes. Je serre mes fesses, je verrouille et j'ai déjà une partie du trajet. Là, si tu remarques bien, je suis déjà monté un petit peu, alors que là, j'étais un peu bas. D'accord Hop Et là, je n'ai plus qu'à tirer. Donc là, je suis sur quelque chose de très simple. Si ça, j'ai du mal, je vais venir mettre un pied derrière et... Pour comprendre le mouvement. Ce qui me permet ensuite, derrière, de venir avec beaucoup d'inclinaison. Et là, c'est assez facile, c'est pour comprendre le mouvement. L'objectif étant de venir ici, voir sur un alignement et un allongement complet du muscle et des bras. Là, je viens là et je viens me mettre... Alors, si j'ai un mur, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais ce qui est déjà pas mal, d'accord 3 à 10 reps comme ça, en allant chercher un mouvement complet vers le bas. D'accord Ce n'est pas la peine de faire mouvement court, mouvement court, mouvement court. Non, complet relâché, puisqu'une traction, ensuite, on sera complètement relâché en bas. Je rappelle que c'est pour ça qu'on fait ces exercices-là et on revient. Et ensuite, je peux venir complètement ici, entre 6 et 10 reps, là, je suis complètement, j'ai la tête sous le point d'ancrage, en respectant l'engagement des fessiers, la rotation du dos, des épaules, et je viens ici faire 6 à 10 reps. Donc voilà pour le premier tirage. Deuxième tirage, c'est un tirage haut, ce qu'on appelle un tirage en mode Harley-Davidson. Et je vais pouvoir ouvrir et écarter. Ce n'est pas la peine de venir ici vers le bas de tout recroqueviller pour tirer absolument, non. J'écarte mes mains et je viens chercher 90 degrés sous mes épaules, donc ici, 90 degrés ici, et 90 degrés au niveau de mes coudes. Donc pas là, là. Là, je suis à 90 degrés. Boum Et je pense à tenir un crayon ou attraper un moustique entre les omoplates. Même principe entre 3 et 10 reps. Là, bam Et là, je suis sur un tirage en pronation, parce qu'on a vu qu'il existe deux types de traction. Les tractions en supination, qui sont un plus faciles, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Et la traction pronation. Donc là, je vais avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une traction sous une barre, où je suis comme ça avec ma barre, là, et je me chuit, tracte vers le haut. Donc ça, c'est un deuxième exercice qui est déjà beaucoup plus euh, euh, proche, là. Et ensuite, on peut s'amuser à venir chercher un angle complet, comme j'ai vu tout à l'heure, bien étiré, gaine, tire, voilà, et on s'entraîne sur cet exercice-là, progressivement. Voilà pour les deux exercices principaux de tirage, 3, 6, 10 reps maximum. Si on arrive à faire 10 reps complètement allongés, on prend 30 secondes, une minute de pause, et on repart jusqu'à épuisement. Ce n'est pas la peine de prendre trop de temps de pause et de faire des séances qui vont durer 45 minutes. Non, on va vraiment à épuisement, ou si l'exercice on est capable de faire 3, 4 séries de 10 à angulation maximale, il faut passer à l'exercice suivant, il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas rester là-dessus et garder simplement cet exercice comme échauffement. Et ensuite, dernier exercice qui ressemble vraiment à de la traction, je raccourcis mes sangles au maximum, je viens me mettre dessous, alors d'abord je peux faire ça avec les jambes fléchies, là j'étire bien, d'accord, je laisse bien descendre les fesses. Je peux travailler avec le vissage et un travail de prosupination, c'est-à-dire que je démarre en pronation, je tourne mes paumes vers moi, je viens en supination et je viens là, en gardant toujours le dos droit pour respecter. Si ça fait ça, ça ne ressemble pas vraiment à une traction. Donc toujours dos droit, je rentre mon ventre, je viens là. Si je travaille en pronation pure, je reste là, j'écarte mes coudes et je viens mettre les mains au niveau des épaules. Là, je laisse redescendre complètement. Je suis au repos, j'arrête le balancer. là. Et au début, je peux soutenir avec les pieds. Progressivement, on le fera avec des jambes un peu plus tendues devant. En prosupination, avec la rotation des mains, ou en pronation pure. Avant, dernière possibilité, je pars avec des jambes tendues. Et là, j'ai tendues, j'étire bien et je viens là. Je n'utilise plus du tout mes talons. En prosupination, c'est-à-dire avec la rotation, ou en pronation pure. Dernier exercice, qui est plus un exercice de styling et de gymnastique, c'est de le faire sans les jambes. Jambes tendues, et je vais verrouiller mon gainage, et monter tout mon corps en entier. J'arriverai clairement pas à le faire en pronation. Avec les jambes croisées, c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, il y a quatre exercices. Le chest press, donc les pompes TRX avec les mains dans le TRX ou les mains au sol. Les deux tirages en prosuppination comme ça avec plus ou moins d'inclinaison ou le tirage haut en pronation pure. Et ensuite les deux versions de pré-traction comme ça. Amuse-toi avec ces exercices et puis fais-moi un retour par mail ou dans les commentaires pour me dire ce que tu en as pensé et prochainement la deuxième vidéo sur les tractions en extérieur. Prends soin de toi, t'es précieux